Oula. Oh oh oh oh Merde <rire> <rire> Je suis trop un boss Marche arrière Non, non mais attends elle a fait quoi la balle là Oh la t'es sérieux T'as vu but, but en marche arrière mon gars Oh putain Je sais pas pourquoi je sens que je vais mettre beaucoup trop de buts dans cette partie Ça va par contre. Oh. Ça rentre, ça, ça rentre oui. par contre. Oh. Ça, ça rentre. <rire> oui, merci. Oh, oh <rire> non ça rentrera pas je te dis <rire> Ça t'arriverait, tu réagirais pas pareil C'est plus oh non mais putain putain Moi je te baise regarde c'est comme ça qu'on joue ouais, <rire> Cri de la chatte. <rire> eh mais putain, tu vas t'arrêter. Mais t'as vu ce qu'elle a fait J'ai pas vu non. Mais putain, elle a longé les putains de poteaux là. <rire> ouais. Mmh. Belle utilisation de l'aimant. Tiens, regarde, connard. Là. Non. Ça rentre pas. Ah si, ça rentre. Non, non. Oh, gueule <rire> la gelée au dernier moment La balle la plus longue du monde Ah bah alors, euh, belle belle utilisation des pics. <rire> Quel bâtard Regarde si tu veux que je te montre comme ça Quel moteur <rire> Va te faire enculer <rire> Pour faire une utilisation opti... <rire> optimiser du grappin. <rire> oh le oh, <rire> bâtard Regarde, laisse-moi te montrer. Oui merci, voilà. Comme ça, hop. Ensuite tu exploses l'autre. Oh non, ça rentre! Oh, tu <rire> sais que je l'ai pas vu, mais je le sentais. Je sentais que ça allait rentrer. Regarde ça. T'as vraiment, mais t'as une de ces chattes, c'est genre. Non. C'est genre pas possible, si. Du skill. Non, non, c'est que de la chance. <rire> <rire> bon. Moi je t'ai baisé. Hein. Ah, mais j'adore ça. Tu sais, je fais exprès. Hein. Ah bah tant mieux. Hein. Oh mais... Insupportable. Oh là là, mais ça sert à quoi de faire un tir? <rire> <rire> But lointain. <rire> C'est rentré droit dedans. Alors... NON mais NON Mais <rire> Oh Oh non Oh my oh god, c'était magnifique <rire> Mais quoi Mais quoi Oh putain Oh non alors, me, bien me concentrer Mais non Espèce de gros bâtard <rire> Eh, hey, arrête-toi un moment. Mais pourquoi je la rate Mais... Ah là Un, à un moment donné... Mais non <rire> Oula Quoi Ça rentre Oh j'ai pas vu T'es nul un peu hein. euh, Ta gueule parce que t'es nul aussi T'as... toi même T'as 50 points C'est mieux que rien hein. Vas-y Ouais de toute façon on peut compter que sur moi donc euh... Ferme ta grande gueule, j'avais plus de points que toi sur la dernière partie Ça veut rien dire les points Si ça veut dire euh, que j'ai plus de points que eh, toi Je te jure tu me pètes l'écoute, t'es tout le temps devant moi Bah t'as qu'à pas aller devant... Euh, prendre le même chemin que moi Gros noob ah j'ai les pipiques, les picotis, piquer pic quand on a du skill. Oh le kéké quoi. <rire> calme. Mais euh... Ouais t'as fait l'explosif, hein sinon euh, rien du tout. Bah si je le touchais. Mais c'est la balle qu'il faut toucher, c'est pas le mec. Bah je sais, non mais je pouvais le pousser en tout cas. Non non non non non. <rire> oh mais vas sucer, mais calme-toi. <rire> Va détendre tes hormones. Je t'énerve hein. Salam. <rire> Ok, j'arrête de, de défendre. <rire> Mais les gars ah Voilà, c'est bien ça. <rire> Easy. <rire> bon allez. Oupsi b le gros casse-pouille I'm gonna pop some cash Only got 20 dollars in my pocket